Bonjour, je suis Régis Samon, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Dans cette vidéo d'à peu près 10 minutes, vous allez apprendre les principes de base pour convaincre un prospect d'acheter votre produit. C'est la deuxième tâche quotidienne d'un vendeur. Dans une, déjà dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble qu'un vendeur avait deux tâches fondamentales à maîtriser. D'abord, il lui fallait trouver des prospects régulièrement ce qu'on a appelé la prospection commerciale. Pour revoir la vidéo sur « Comment prospecter », cliquez sur le lien qui se trouve en haut ou en dessous de cette vidéo. Ou bien vous rendez directement sur notre chaîne YouTube, Régis Amont, et vous allez retrouver toutes nos vidéos. Alors, pour aujourd'hui, il faut savoir qu'une fois que vous avez trouvé des prospects, il va falloir maintenant les convaincre d'acheter votre produit. Comment le faire C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Il faut savoir que si vos propositions commerciales ne sont pas convaincantes, c'est parce que vous partez généralement d'un mauvais postulat et que vous utilisez de mauvaises méthodes. Et bien, la plupart des vendeurs des PME en difficulté de vente pensent que pour arriver à convaincre quelqu'un, il faut utiliser le maximum d'arguments ou bien il faut harceler son prospect. Donc, partant de ce mauvais postulat, il y a de mauvaises méthodes qui se dégagent, que vous utilisez généralement. La première méthode, on va la passer en revue. La première méthode, c'est que vous pensez à tort qu'en présentant tous les avantages et tous les bénéfices de vos produits, vous pourrez convaincre vos prospects d'acheter vos produits. Eh bien, c'est faux. Un bénéfice ou un avantage, ce n'est rien d'autre qu'une promesse. C'est une promesse de vente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade de présentation de votre offre, puisque le prospect n'a pas encore acheté votre produit, en donnant une liste, une panoplie de bénéfices et d'avantages, vous ne faites que clarifier en fait la promesse de vente rien d'autre. Vous ne faites que donner une information et ce n'est pas ça qui va convaincre votre prospect d'acheter votre produit. La deuxième méthode fausse, c'est que vous présentez les différences avantageuses de vos produits par rapport aux produits des concurrents. Vous pensez que en disant que vos produits sont de meilleure qualité que les produits des concurrents, vous pourrez convaincre vos prospects d'acheter vos produits. Eh bien, c'est encore faux. En faisant cela, vous, vous commettez deux erreurs. Vous non seulement vous informez vos prospects de l'existence d'un concurrent, s'ils ne savaient pas, mais deuxième, c'est que vous faites aussi la publicité gratuite pour vos concurrents. La troisième méthode fausse, c'est d'essayer de baisser ses prix par rapport aux concurrents en pensant à tort qu'en cassant vos prix, vous pourrez écouler plus facilement vos produits. En fait, il y a beaucoup de vendeurs qui pensent que, qui espèrent qu'avec des petits prix, ils peuvent vendre plus facilement et plus massivement. Mais en réalité, c'est totalement faux. En baissant vos prix, vous ne faites que vous appauvrir vous-même. Donc, ce sont malheureusement des, concepts, des conceptions complètement erronées qui, qui, qui plongent les PME en difficulté de vente. Voici maintenant le principe de base sur lequel vous devez travailler pour améliorer vos offres commerciales. Il faut savoir que pour convaincre un prospect d'acheter un produit, il faut lui donner toutes les informations nécessaires qui répondent à ses objections. C'est quoi une objection Une objection, c'est tout simplement une raison de dire non à votre offre. Les gens accepteront plus facilement vos propositions commerciales lorsqu'ils n'ont plus de raison de vous dire non. C'est aussi simple que ça. En d'autres termes, le principe est le suivant. Les gens acceptent pas forcément parce qu'ils aiment particulièrement vos propositions commerciales mais tout simplement parce qu'ils ne voient aucune raison de vous dire non. Donc si un prospect n'a plus de raison de dire non, il accepte vos propositions. Voilà le principe. Donc pour vous le cabinet MP adressé la liste des deux raisons les plus courantes de dire non quand vos prospects sont en face d'une proposition commerciale. La première raison courante de dire non à une offre, c'est son manque de crédibilité. En fait, les prospects disent souvent non aux offres commerciales lorsqu'ils ne sont pas sûrs que votre produit ou votre service tiennent ses promesses. Donc, en d'autres termes, ils doutent de la qualité de vos produits. C'est la raison pour laquelle dans toutes les offres commerciales, je vous recommande d'inclure toutes les informations utiles pour rassurer vos clients sur la qualité de vos produits. Fournissez des preuves que votre produit va tenir sa promesse. Fournissez des preuves que votre système fonctionne. À ce sujet, il y a diverses techniques de crédibilité que vous pouvez adapter à vos produits. Un exemple tout simple pour ceux qui vendent des services professionnels aux entreprises, il y a ce qu'on appelle les attestations de bonne exécution. C'est un outil simple et efficace qui fonctionne. C'est quoi une attestation de bonne exécution C'est tout simplement un courrier de deux ou trois phrases que votre client va rédiger et va signer hein, sur un papier en tête de son entreprise. Et dans ce courrier, il va confirmer qu'il est bel et bien un de vos clients et qu'il est entièrement satisfait de la prestation que vous fournissez pour son entreprise et qu'il vous autorise à user de son témoignage pour rassurer d'autres clients sur la qualité de votre produit. Voilà, c'est simple. C'est ce qu'on appelle une attestation de bonne exécution. C'est un outil de crédibilité très efficace pour, pour rafler, par exemple, des appels d'offres publiques. Donc, retenez une chose, pour convaincre euh, quelqu'un d'une vérité ou d'une offre commerciale, vous n'avez pas besoin d'arguments, vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin d'éléments de, de maté, matériels qui prouvent votre promesse de vente. Donc, c'est tout, mais c'est tout ce qui concerne, euh, euh, je peux dire, euh, le manque de crédibilité. Mais ce n'est pas suffisant pour emporter une vente. Jusque-là, vous avez éliminé que la première raison courante pour laquelle vos prospects disent non à votre offre commerciale. Il y a une deuxième raison pour laquelle les gens disent non aux offres commerciales, c'est le prix. S'ils trouvent trop cher votre offre commerciale, ils la refusent. Il n'y a rien à faire. Donc, la question est de savoir comment faire pour ne pas que vos prospects vous trouvent trop cher. Eh bien, il faut savoir qu'en commerce, la notion de cherté, c'est une notion plus relative qu'objective. Qu parce que ce qui paraît plus cher chez Pierre peut paraître bas prix chez Paul. Donc, il n'y a pas de prix juste, il n'y a pas de prix élevé. Fixez vos prix de vos marchandises. Il n'y a que, il y a juste une question de perception chez vos prospects. Donc, vous ne pas pas vous disent que vos prix, sont, vos produits sont chers. Au lieu de, de les réduire, il faut inclure plutôt dans votre offre commerciale des éléments supplémentaires pour réduire cette impression de cherté dans, la, dans sa tête, dans sa perception. OK, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques pour modifier la perception du prospect. À titre d'exemple, je peux vous citer une technique simple qu'on appelle les bonus. Ajouter les bonus. Les bonus, ce sont des produits ou des services supplémentaires dont vos prospects ont besoin après la consommation de votre produit. Donc, je vous donne un cas concret. Vous vendez un split à 180 000 francs CFA. Vos futurs clients vous trouvent cher parce que votre concurrent vend le même modèle de split à 160 000 francs CFA. Ce que je vous propose pour réduire l'impression de cherté, chez votre client, c'est d'ajouter des bonus à votre offre. Par exemple, vous pouvez proposer à votre client de lui offrir par exemple, disons, un, comme premier bonus, le transport gratuit du split chez, de votre commerce jusqu'à chez lui à la maison. Le, le service vaut 15 000 francs, en principe, mais pour lui, ça sera gratuit. Vous pouvez ajouter un deuxième bonus, par exemple, vous pouvez lui proposer d'installer gratuitement son split à la maison et ce service qui vaut en principe 30 000 francs dans le marché, vous lui faites gratuitement. Donc, on regarde ensemble le tableau récapitulatif de vos offres, de votre offre, avec ces différents bonus. Donc, d'un côté, vous voyez à l'écran, vous avez un split à 180 000 francs CFA avec deux services bonus. Le transport gratuit qui vaut en principe 15 000 francs sur le marché. Et puis, l'installation gratuite qui vaut en principe 30 000 francs sur le, sur le marché. Et puis, vous avez d'un autre côté euh, le concurrent qui vend son split lui à 160 000 francs CFA sans aucun bonus. Apprends-nous à laisser. Donc, en comparant ces deux offres, il vous paraît, celle qui paraît la plus intéressante, c'est bien sûr l'offre avec les bonus. Pourquoi Parce que quand vous proposez les bonus, le client ne perçoit plus les 180 000 francs de départ, mais plutôt 135 000 francs. C'est-à-dire qu'en fait, il déduit lui-même de son esprit la valeur des bonus de votre prix de départ. Voilà comment vous pouvez réduire l'impression de cherté d'une offre. Bien sûr, le bonus n'est pas la seule technique. Il existe plein d'autres techniques que vous pouvez adapter à votre business, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Donc, voilà, donc, éliminer la deuxième raison de dire non à votre offre. Ainsi, comme le client n'a plus de raison évidente de dire non à votre offre, votre offre devient beaucoup plus convaincante à ses yeux et vous avez beaucoup plus de, de chances de conclure la vente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On résume rapidement ce qu'on a vu jusqu'à jusqu maintenant. Donc, pour convaincre un client d'acheter votre produit, il faut inclure au moins deux choses dans votre offre commerciale. Un, des éléments de crédibilité pour rassurer votre client sur la qualité de votre produit. Et puis en deux, des éléments pour réduire l'impression de cherté. Si le client n'a plus de raison de dire non à votre offre, alors il dira oui. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Vous pouvez télécharger notre livret sur comment concevoir une offre irrésistible en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. En plus, vous recevrez automatiquement toutes nos formations gratuites sur le marketing fondamental, notamment les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes et plein d'autres conseils. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao